Sous l'empire de la drogue Non, sous l'emprise de la drogue Sous l'emprise Sous l'empire On va partir d'un exemple tout simple avec Star Wars. Pourrait-on dire qu'Anakin Skywalker, aussi connu sous le nom de Dark Vador, est sous l'emprise du côté obscur de la Force, et de ce fait au service de l'Empire. Donc sous l'emprise de l'Empire ou de l'Empereur, Empire vient du latin Imperium, provenant du verbe Impero signifiant commander ou ordonner. L'Imperium ou l'Empire représente donc l'autorité, la puissance souveraine, le commandement, et peut donc désigner au sens figuré l'influence d'une personne ou d'une chose sur un ou plusieurs individus. Celle-ci entraînant une domination plus ou moins grande sur les actes et la manière de penser de ces individus. Être sous l'empire de la drogue voudrait certainement dire que vous êtes en train de rire bêtement, de raconter des conneries ou de foncer la tête baissée dans le cul d'une poule. Vous pouvez également être sous l'empire du rétro gaming et avoir dépensé votre budget bouffe mensuel en cartouche Super NES. Ou votre ami sexy peut avoir pris beaucoup d'empire sur vous jusqu'à vous demander de venir à 3h du mat' pour vous parler d'histoire d'amour. Non mais on le connaît bien cet empire-là, c'est l'empire de la friendzone. Et à moins de s'appeler Ross et Rachel, dans celui-là vous êtes foutu. Bref, vous avez compris, on va pas empirer les exemples. On va dire qu'Empire peut être utilisé dans le cas d'une dépendance excessive. Emprise provient d'une vieille expression militaire médiévale Emprise chevaleresque qui représente une sorte de pacte fait entre un chevalier et son suzerain qui les unit d'un point de vue moral. Ça peut également désigner la volonté profonde et sérieuse de respecter ses vœux auprès du clergé ou de sa dame. Mais non, pas celui-là. Merci. Ce qui rend le chevalier prêt à tout pour aller jusqu'au bout de son entreprise. Entreprise provient d'entreprendre et est un dérivé d'emprise attesté dès 1175, qui signifierait à l'origine prendre entre ses mains. Dans le sens de prendre en charge pour faire face à quelque chose, s'attaquer à tenter de conquérir le monde comme Minus et Cortex ou Saddam. Non, pas celui-là. Plus tard, il prend le sens de prendre un risque ou relever un défi. Ah on est chevalier ou on l'est pas. Hein Dans ces deux termes, on a donc cette image physique d'une prise en charge d'un projet ou d'une idée. D'ailleurs le mot emprise désignera plus tard, principalement en droit, l'action de prendre un terrain par expropriation ou par extension un envahissement ou la main mise sur des terres. L'emprise au sens figuré, c'est donc lorsqu'une personne a réellement la main mise sur vous, il vous a pris entre ses mains et vous dépendez de sa volonté. On parle là d'une domination intellectuelle et morale. Aux dernières nouvelles, les cartouches de Ness n'ont pas leur volonté propre. Pas dans mon émission, en tout cas. C'est pour ça que seul un être humain peut avoir une emprise sur vous. Ou un extraterrestre. Éventuellement avec plusieurs personnes, comme un parti politique. Mais c'est un peu compliqué d'avoir une volonté propre et unique avec un groupe de personnes. C'est un peu le bordel. Enfin, tant qu'il y a de l'intelligence. Ah non, merde, j'ai dit parti politique. Pour conclure, Anakin Skywalker ne peut être que sous l'emprise de l'empereur ou sous l'empire du côté obscur de la force. Sauf si on considère que la force et son côté obscur ont leur volonté propre. Une sorte de force trouble dissociative de l'identité. En fait, il nous faudrait des preuves empiriques. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous venez d'arriver sur la chaîne et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce comme ça, ça ferait très très très très plaisir. Vous pouvez aussi la partager par-dessus le marché, parce que ça me fait aussi très plaisir quand même, il faut le dire. Et puis en plus, ça permet de partager de la connaissance. Un petit peu. Hey, les anciens abonnés, vous pouvez le faire aussi, je vous fais confiance. Un énorme merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.